Bonjour à vous tous, amis bricoleurs, rassurez-vous, je n'ai pas encore inventé du fil pour imprimante 3D en farine qui me permettrait d'imprimer ce genre de biscuits. Mais l'année dernière, j'ai rencontré un agriculteur. Et une fois par semaine, en échange d'un sachet de farine et d'un pain, il me donne un seau de 10 kg de blé. Chaque jour, j'en donne 200 g à mes poules qui m'offrent 4 œufs. C'est important de le dire, car c'est un des ingrédients, les œufs, de mes biscuits. Le reste du blé sera moulu dans un petit moulin allemand à 500 euros, 230 volts, 400 watts. La mouture qui sort de ce moulin doit être tamisée pour séparer le son d'un côté et la farine de l'autre. À la main, c'est possible, mais c'est très long et fatigant. Alors j'ai dessiné, imprimé et fait vibrer deux tamis superposés qui font très bien le job. C'est plus brillant, mais c'est beaucoup plus sympa. Tous les détails de cet ami sont dans l'épisode Farine à volonté. Ensuite, avec toute cette farine, j'ai fait une vidéo pain à volonté. J'ai quasiment lu les 700 commentaires que vous avez laissés, ce qui m'a permis depuis de faire des pains encore plus jolis. Merci à vous. Je ne dis pas que c'est grave ou mal d'avoir du pain foncé, mais comment ça se fait qu'après avoir enlevé autant de son, il y a presque 30% de son, et avoir obtenu de la farine blanche, non, c'est du pain gris, hein. ça, euh, je comprends pas. Peut-être qu'a priori, ma farine n'est pas si blanche. Donc ça, c'est ma farine. Ça, c'est de la farine de chez Marcal T80. Et on va mettre un petit peu de cette farine T45. Même si vous ne le voyez pas, parce que ma caméra n'était pas terrible, il y a quand même une nette différence de couleur entre ma farine, la T80 et la T45. Et je comprends mieux pourquoi les gens à qui j'ai donné de la farine, m'ont dit « elle est super, elle est super sympa ». On a mis 50 g par-ci dans un gâteau, 50 g par-là dans des crêpes, euh, ça met de la couleur, ça donne du goût, c'est super. Alors que moi j'avais l'impression d'avoir donné de la farine, pas donné du chocolat. Du coup je suis allé voir ceux qui m'ont vendu ce moulin, je n'étais pas très content, et ils m'ont dit que c'était normal, vu la taille des meules et la vitesse de rotation, on ne pouvait pas s'attendre à beaucoup mieux. Alors j'étais vraiment plutôt désespéré et assez triste, et pour me consoler ils m'ont donné un tamis très fin, c'est la toile numéro 60, donc il y a à peu près 650 mailles, 625 mailles par centimètre carré. Ils m'ont dit avec ça, vous aurez de la farine très très blanche. Bing On va voir ça ensemble. Hop. Ah oui, la farine a rien à voir. Comme je suis hyper content, je décide de démonter mon cadeau, de le découper et de le coller sur un tamis plus gros pour pouvoir l'insérer dans mon ensemble vibrant. Tada C'est pas mal la farine est vraiment pas mal blanche, bon là il y a du gros son, Bon va du plus blanc au plus foncé, c'est la farine vraiment qui est très très très fine, ça euh, ça mériterait d'être repassé dans le tamis ou en tout cas d'être passé moins vite dans le tamis pour avoir le temps de se trier, ça peut-être plus, plus vibrer le ma tamis mais de maximum, ça c'est euh, c'est plutôt assez foncé, je pense qu'il y a beaucoup d'enveloppes et puis ça c'est le gros son là, vraiment le voit bien brun bon bah super, je vais tâcher de diminuer le débit de mouture parce qu'en plus, pour avoir une bonne quantité de farine très fine j'ai dû serrer au maximum les meules, on sent qu'elles se touchent et du coup ça fait forcer le moteur un petit peu et même des fois la meule elle se coince peut-être la solution c'est d'envoyer moins de grains à la fois dans le moulin pour que ça ait le temps de moudre tranquillement et surtout de tamiser tranquillement allez c'est parti une version améliorée sur papier, puis on a réussi à le dessiner sur un ordinateur, puis on l'a matérialisé avec une imprimante 3D. C'est sympa mais comme toujours ça n'a pas marché du premier coup. Cette version là est pas trop mal. J'ai essayé avec cette farine si blanche de faire du pain, mais la différence de teinte euh, n'est pas extraordinaire. A priori, c'est parce que même si j'ai enlevé le son là-dedans, j'ai pas pu enlever le germe de blé qui est riche en protéines, en lipides et en vitamines. Et C'est lui qui fonce euh, le pain. d'autant mieux, ça fait un pain <rire> plus riche, meilleur. Avec cette granulométrie là, j'ai deux possibilités, soit je la repasse dedans pour qu'elle finalement se mouille mieux, moule mieux, mais j'ai une autre possibilité aussi, c'est de la vanner avec un petit vanoir chinois. Alors, derrière, hop. Une espèce de semoule plutôt blanche et de l'autre côté beaucoup de poussière alors peut-être en fait, on ne voit pas mais ça c'est très léger la caméra et ça c'est beaucoup plus euh, granuleux ça s'écoule tout seul c'est vraiment on sent qu'il y a du grain alors que là c'est plutôt de ça ça sent plus à la sure c'est bien du son et ça c'est plutôt de la une sorte de semoule que je pourrais repasser encore une fois dans le ventilateur pour en avoir un petit peu, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Ça, ça va aller rejoindre le sonçon euh, pour les poules et les lapins. Et avec ça, euh, je serais bien tenté de faire un, un biscuit aussi avec. <rire> C'est ma T-45, ma T-80 et ma farine d'avant qui est assez foncée. Et mes trois nouvelles farines. La farine un peu plus fine qui est moins foncée que celle-là, mais qui n'est pas tout à fait encore comme la T-80. Et puis il y a cette farine qui est assez épaisse, mais qui est sympa, et ma semoule est chouette J'ai décidé donc de faire les mêmes recettes de biscuits, mais pour mes trois farines différentes, avec une recette simplissime, 350 g de farine, un œuf, 40 g de sucre, 30 g d'huile, donc très très peu d'huile, et puis de l'eau jusqu'à ce qu'on fasse une pâte euh, sympathique, et pour la reconnaître, j'ai agrémenté ça, de raisins, de baies de ou des petits morceaux de chocolat. Comme certaines de mes farines ont peu de gluten, la pâte plus molle n'est pas récupérable avec un emporte-pièce. Donc je l'ai fait avec la technique très connue des tortillas de maïs pur. C'est assez rapide, et à la fin, il y a moins de trucs à la mmh. Yes. Ça, c'est cadeau. Mmh. Le biscuit, le biscuit Eh bien voilà, 6 biscuits extrêmement différents, alors que c'est exactement la même recette, c'est juste qu'il y a 6 farines vraiment différentes. Ma préférence en texture, c'est le granulé de la semoule, là, qui est là. Bon, un petit fait pour le chocolat, mais c'est plus parce que le chocolat. En texture, c'est aussi assez sympa. Après, ça, c'est plutôt un biscuit. Euh, que j'irais en randonnée, un peu, un peu plus compact, mais c'est très très sympa. On ne mange pas, pas dix, on ne peut pas être boulimique avec ce genre de biscuits, et c'est très bien, quand on a faim on en mange, on se régale, mais au bout d'un moment on s'arrête, et alors cela -là, là ça va encore à peu près, mais après on a, a l'impression de manger de la pâte à pizza euh, fade, enfin parce que c'est un peu sucré, c'est pas terrible, il n'y a, y a, a pas beaucoup d'amateurs, là là il y a plus d'amateurs. <rire> voilà C'est vraiment sympa Est-ce que le PLA est alimentaire hein oh. Bon, <rire> ai-je le droit de mettre tout ce plastique qui est dérivé, paraît-il, du maïs, au contact d'aliments Est-ce que c'est alimentaire Est-ce que c'est cancérigène Ou est-ce que c'est peut-être même comestible oh. Ce qui est sûr, c'est que je lirai tous vos commentaires sur le sujet pour peut-être une future vidéo <rire> En attendant, et parce que c'est bientôt la saison justement de semer le maïs, je vous montrerai la semaine prochaine qu'est-ce qui se passe quand on met du maïs comme celui-là, dans un moulin comme celui-là. Je vous dis donc à dans 7 jours pour la suite de l'histoire. Bye